koumouch na commune pétition vidéo fragile descend bon académie police là ou des moun ki grillaient nan machine moun ki dans nan camionnette intention vite l'homme mesdames et messieurs c'est prendre pétition ensemble avec toute commune croix des bouquets frère et bien-aimés même on tweet nos autorités ont pas pour condamner ça qui passé hier c'est pas mais c'est Esaïe César qui dépassait par les événements frères et soeurs bien-aimés, qui rentrait en maman autorité. Ou le Mais Mini justice là-bas côté Pal, cassé mette dans bol diaspora. Qu'après les en mois toute la sainte journée dans tête li, y a besoin rentrer dans pays d'Haïti. Les dix pas prennent pression. elle partait être ensemble avec moun, Ou senti yon pas fait un ke ou quitté confort là, viennent passer mon tout. Mes amis si c'est moi-même Kap p'di ou ou qu'a pas quoi, m'ou pral tant de déclarations mini-justice là, chanti proverbe créole l'a dit, déchet kontré, m'anti kaba. C'est sous parole, ça m'a dit ou bien vini, pendant m'a invité ou rale chez ou chita. Fou quoi zami et faut pas ou rentrer la kaye ou c'est yon plaisir. Tout tripotaï sa ou nan bon timamite, sans retirer et sans m'été. Bonjour, bonsoir tout moun qui janouye. Encore une autre fois, m'a dit ou merci. Merci parce qu'on fait confiance pour nous informer. Merci pour la fidélité et la patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonné Et merci parce qu'on partage la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous avez sur cette si chaîne, n'hésitez pas à activer la cloche notification pour ne pas pour rater aucune vidéo. Zami Foucault. Nous avons eu de la chance vous présenter la de présenter petit compte matin Et comme ça, qui c'était, papa m'a gagné un jardin, seul la nuit, tout cas là -bas. Merci si à chaque fanatique qui te commente, réponse là, c'est étoile. Un petit cri crack pour nouveau compte nous gagner. Château craser, pas des pièces ingénieurs qui capable rangil. Pas hésité qui de réponse pa ou dans commentaire là, ça fait nous plaisir, en pile en pile. Mesdames, mademoiselles et messieurs, hier, sa chef de gang vite l'homme fait dans Petionville, mes amis, pas de bouche pour parler. Moune mourir ta kou mouche. Moune boule, machine boule, camionnette boule. Boson Academy, ou ap comme un cadavre ap traîné à terre, ou ap pose tête aux questions. Est-ce que pays d'Haïti da dans la guerre? bagay la a tellement compliqué frère et soi bien aimés. Ésaïe César à côté par le sortit en silence li les dépasser par événement yo li senti frustrés par rapport avec sa capacité dans le pays, eh bien, citoyens s'il la li rentré dans maman premier ministre Ariel Henry, la découpé dans chef police, la France LB, li longe bielle dans maman chef la fonte pendant la et chabon, bon côté mini-justice. Si c'est moi-même, di ou Kapakwe, mes franceses bien aimé, entendez comment sa teille matin aimés, la. Me mais, mais comme autorité uh -huh. non pas la voir ko le maman toute et lb la faute toute autorité net bon met ton mandat policier mandat là mais toute autorité toute autorité, net, net, net. Toute autorité, ça dit autorité, ouais. Qu'on dit, alors on ne bade. Qu'on dit, maman nous tout net. Mettez-vous en défi. mettez vous là. Nous nous dam la là mettez vous là. Viens arrêter moi là, nous allons de la joie là. Qu'on dit, maman nous tout net. Nous pas gabab, fonds commun qu'est pas gabab. Qu'on dit, maman nous tout net. Français bien aimés, bagarre compliqué dans le pays d'Haïti. Pour quantité de monde qui voulait hier, Monsieur me lever matin. Il n'y a aucune autorité qui condamne ce qu'a fait Nabétionville villière Ou à regarder une série de vidéos qui viennent jouer nous. Ou avez regarder les gens qui ont boulé. Les citoyens qui ont dans la camionnette. Ou avez regarder les bandits qui viennent pendant les citoyens après l'homme. Ils ont dû faire la boule, frère et soeur, Et puis ils viennent coller dans le bon pied citoyen. citoyens. Oh my God. Ou ap gade moun kap kouri ki te la kayo, ou pose te tout question, ki kote yo prale, pays d'Aïti bouleversé. Et puis, Ariel li même, li na francophonie, a la traka pou la ve Mes amis, pas de bouche pou pale. Fou se se ministre mini justice la bo kote pal, li fini ak diaspora. Se deplime, deplime diaspora li classe diaspora li met nan bol diaspora tout la saint journée kap. fait tête li fè mal relamwe ouay mais sans mi yo mezire en nan haiti ti pa li pa prend pression elle parete avec nous OK li pa pren pression 1 hein? elle parete ensemble avec pièce moun sou rete blabla. blablabla dans pays à l'étranger ou nan confort ke ou vin passer derrière si ou si c'est moi même kap di ou ka pas non en pendant que le êtes dans ensemble avec le journaliste Yvner, vous va comprendre. Puis bien, c'est qu'on a nous prenons un complot peuple haïtien. Qui ça ce que le peuple haïtien attend de lui? Non, seulement année ça, plus d'une vingtaine de policiers tués, mais il y a un peu de civils qui nous deux, nous devons rentrer dans le pays, nous ne sommes pas capables. Et puis il mêmes même pour rentrer dans Montréal après le film ministre dans mes ministres, qui a Qui est-ce qui là? tu es en tant que intelligence et intellectuelle pays? Moi, ça, son route honte. Vous avez critiqué, M. m, m Matéli. Mon cher, nous ne sommes pas bien. Merci. <laughs> Merci en pile pour la question. Et je me al au départ que je aucune intention à Montréal d'aller aucun côté. Et je pense que la diaspora est calme. Cette... Vous avez dit tout? Vous avez bien aimé? Chache-ti-mange, j'otan de, parce que elle a compliqué. Ok? Dans le pays. Ok? Elle a compliqué, il faut manger. Hum? Pas de temps autorité, parce que... Chris Jack, Kato a l'envoi. Ok. C'est-à-dire qu'on beaucoup de monde qui a été tout côté à l'étranger, mais bien quand à Pouyo, puisque pas grand-rien que dit monsieur qui vit dans le pays, pas grand-rien que dit que monsieur qui vivre dans l'autre pays qui est bon pour vous. Et puis il y été côté, il y aurait été là, et puis il y a bordé l'autre, il y a bordé commande, il y dit mais ça pour fait. Alors que sous ouais c'est comme ça poule le fait ou juste entrer ou vinfell pour qu'on tou. Il y a pas d'accaparement, j'ai joué Moïse. Il n'y a pas de manger Jovenel Moïse, frères et sœurs. Attends, pour ceux qui souffrent, qui viennent de la qui gagne de caille, qui gagne maman, qui gagne petite, ils n'ont pas de rentrer dans le pays où c'est l'autorité et c'est qu'on s'en choisit, Tandis que Jovenel Moïse, les dit, eh bien, n'a pas comment nous sommes capables de mettre sécurité, n'a pas comment nous sommes capables eh, de faire un référendum pour que y l'autre constitution pour que la diaspora soit capable d'impliquer. Ou Moïse. Mes amis, on avance, nous, entendons. <coughs> C'est-à-dire, l'ordre, il y a 20 mounes qui mourent, il y a 20 policiers qui mourent, ce n'est pas vrai. Pas 20 policiers qui mourent. Mm -hmm. Nous perdons des policiers, nous perdons 12 policiers. Nou... T'as l'air, t'as 12 policiers pas en pile. Ok, ça veut dire 12 policiers pas en pile. Mais il y a plus que 12 policiers qui mourent. 12 policiers pas en pile, frère, et sœurs bien aimé. Ça m'a dit que nous avons un peu ici, temps. Nous jouons. un ça fait quand même, mais c'est triste. Vous et bien aimé. Nous avons quelques policiers qui mourent. Douze. Ouais. Ah, c'est pas pile. On a policiers qui C'est pas pile. Nous avons quelques policiers qui mourent. Pour quand de un monde qui mourit sous gouvernement, ça, mon Dieu, papa? Hey, tout jour, nous avons la police qui tomber. Nous avons quelques policiers. Ce n'est pas, pas beaucoup. Bon, yon policiers mourir dans mauvaise mauvaises conditions, c'est triste. Deux policiers mourir, c'est trop. Et douze policiers mourir, mais ils ne sont pas arrivés 20 ou pas 4 mètres. Pourquoi j'aime comme ça? Mais la justice, dans nous des Mais t'es pour yon mini justice. On a l'air. On a perdu 20 policiers. Mm. Ou pas même de information, mm. c'est juste pour le plaisir de parler ou de parler. Mm. Mm. C'est-à-dire. Nous ne sommes pas dépasser par les événements. Okay. Nous comprenons tout ce qui a passé. Ah, nous prenons des dispositions et nous... Chaque jour, nous prenons des décisions pour nous adapter à la situation hein, et pour nous joindre des solutions à une crise multiforme qui gagnent en Haïti aujourd'hui. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire le son à ceux qui mm -hmm. mm -hmm. cap mm -hmm. travail. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous ne pas prendre le son ni à personne. Okay. Autrement, quittez le quitte confort, mm -hmm. entrez, venez pour le contour parce que nous ne Ok, madame. Ou pas, ou pas avec nous? Je <laughs> te dit diaspora, dégage, nous mettons ensemble faire des trois mois et l'argent dans le pays d'Haïti. Nous te dit mes familles, et pays à la fin de la Eh bien, meni. Meni! Meni, meni, meni! M'a dit me, nous ça, m'a dit nous font des trois mois pas vouer l'argent dans le pays. Pour ainsi tout le monde ne prend pas. Nous ne pouvons pas foutre une réponse à June Jodi. Ce n'est pas de faire transfert de dollars 50. Ou pas j'aime explication. explique. Je ne ou pas. Vous ne pouvez pas de sécurité. Ils n'ont pas le droit de retourner dans pays où ils pas été à Sous-sant ou Sou frustré, si ils ont couru dans le jardin, si ils ont une sécurité à garder, ils ne gratteront pas. Ils rigolent, pas en merde. Ils ne sont pas en merde. Ils ne sont pas en merde, madame. Ils ne sont pas en confort pour aller à l'école. Tandis que n'a avons fait des jobs dans pays blanc. Nous courons quitter le pays pour la mise. Nous hein? avons fait des jobs dans le pays blanc. Nap klakay, pis, nous avons la l'argent pour quitter <coughs> <coughs> nous. yo pouvons avec nous. Vous hein? nous. ne pouvons pas nous. nous. ne nous. Vous parlez avec nous. Vous nous. Vous nous. nous. Vous parlez nous. Vous nous. nous. nous. nous. nous. tête la nous. nous. pas et chaque grand qui descend pour aller faire yon choses, yon, y yo a des pas Vous okay? ne comprenez pas Sous-senti, ça la fait fait, il n'est à la route, vin passe moun da, ou, Et ça, il n'y ok? pour la vie qu'il y pays. ça. Yo a pas de traitement. Il n'y à pas pas de la vous parlez avec nous, ok? passez nous et descendez. En avant, ce ministre, continuez à mettre pour nous. Eh, nous, mettez pour nous, femmes. Il faut nous rester dans la légalité. Il faut nous bailler le temps administratif que vous demandez. Moi, je connais deux ou patients. C'est-à-dire, il Pour a qu'à. Pourquoi ça ne nous fait ça? Mais lis pas comme ça. Dans la vraie vie, doit prendre des décisions administratives. Lis pas comme ça, c'est-à-dire ou juste retirer ça, ou mettre ça, ou, Et puis tout va Déplacer bien. Déplacer domino, parce bah, que Tout va bien. Tu connais Yourred, tu connais Yourred. Et, et nous faites fait tout fait ça. Ça fait 18 mois là, donc ça veut dire que si oui. s'il n'attend toujours son mandat <rires> présidentiel, 5 ans pour le résoudre. Donc si on va à Cap Fethel, nous fait, nous fait et Jean Well se qui s'en veut gouvernement travail la bonne partie fraise parce que gouvernement travail non pas faire crise non ma prete la ma prete en forme ici gouvernement travail c'est nous mêmes qui passent au pas au courant <laughs> et ya, j'en ouè semaine passe ya, a l'armée après l'entrée sur scène. Ok, voilà. Voilà, y a la, frère et ai bien-aimé, parti sketch là, mais arrivé pour le monter sur scène pour, pour te yap la fin fête. Mm. <laughs> oh, mon dieu papa. Avant la police te sur scène, y a la l'armée après l'entrée sur scène. N'a travail. N'a mm. travail, oui. La mère après l'entrée sur scène, OK? <laughs> <laughs> oh! Kade bagay, gayou nan pays de Salina? c'est bon pour nous, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Oui, qu'il y a la mère pour l'entrée sur scène. Après 20 mois Ariel non pays, la monte descendt toute la sainte journée à chercher à qu'il y a les au fini chercher quoi qu'il y a là, il va chercher sécurité ou poko qu'a de sécurité tandis que poko fini d'avoir accord la traque à N'a pas <laughs> hey, hey, fait un passé, mon n'a est Et puis, n'a pas travaillé. N'a pas travaillé, c'est bien. On s'en tient à travailler, continuer à travailler pour la population. On a avancé, mais c'est pour eux. L'armée, après l'entrée sur scène, ça nous n'a fait face à Lila. C'est des guerriers urbains. Okay. Et le résultat, un commissaire obtenu dans NIP. Il n'est pas forcément obtenu dans l'Ouest. Mm -hmm. C'est-à-dire, ce n'est pas juste, il n'y a il a Il faut nous faire des choses, les gens pour nous faire. Allez, allez, allez, allez, allez. Nous t'as supposé, pour nous faire si si une déclaration comme ça. Nous t'as supposé, ou m'ont, bouche, ou t'as supposé trembler pour faire une déclaration comme ça. celle muscade pour coller dans le celle muscade pour coller dans mais non, Porto Prince, C'est la ministère de la justice. C'est la ministère de C'est la primature. C'est la palais national. Eh, eh, eh, c'est la base policière, C'est la base militaire. C'est la presque toute institution l'État. Papa, bon Dieu, puis c'est la police plus gang. Ça veut dire nous tous les Français, c'est la gang. Pas vint c'est parce que c'est ni, ni pas même j'avais porte Prince volonté, nous pas c'est la toute autorité yo et frère, c'est bien aimés C'est la Sénat c'est la Chambre des députés. C'est la nous tout yé. C'est la palette de justice C'est la pifo, compolice Spécialisé C'est la la c'est la ministère défensier. C'est la ministère intérieur. yon. N'y pas mais pour nous, ma come. Je okay? Jean-Paul mm -hmm. faire et Jean, Yoka avez place aujourd'hui. Nous reconnaissons que nous avons des commissaires, mais en même temps, mm -hmm. en tant que l'État, mm -hmm. nous ne pouvons pas prendre un monde parce que les tué des gens, vous mm -hmm. fait des bagailles. Est-ce que nous plus... sommes d'accord sur le principe que y a des gens qui mourent dans le Qu'est-ce ça nous fait au niveau du ministère? pour nous garder si c'est dans de bonnes conditions ou de mauvaises conditions par rapport à Muscadé. Parce que même si c'est un peu gê, mais au moins nous, il y a deux directions dans le ministère de la Justice, qui c'est mm. direction et, et affaires et, et juridiques, où il est Il y a l'autre direction tout, qui a fait enquête, c'est-à-dire, c'est des dossiers qui... Qui a cumulé parce que l'homme fait crier ministre justice. Mais tout le monde qui a un problème qui estime que vous bafoué un bafoué qui estime que mm -hmm. tel substitut ou bien tel commissaire gouvernement n'a pa, pas fait travail pour paul faire ou bien essayer de prendre l'argent pour faire des choses qui sont de la loi pour vous porter plainte dans le ministère, ministère justice. C'est peut-être ça, il une inspection judiciaire. Et puis, il y a des Direction des affaires judiciaires C'est-à-dire, c'est des dossiers Que nous mettons ensemble mm -hmm. Pas oublier, Nous avons trois mois depuis là Et nous ministre Ce c'est des dossiers que nous mettons ensemble Pour le temps venu, nous prenons des sanctions Contre tel substitut, tel commissaire okay. Le bagage est flagrant retirer au tout de suite C'est-à-dire, nous mettons en disponibilité sans solde Parce que le processus de revocation Est plus long, les complexe et mettez ou en mise en disponibilité sans solde pour écarter moun sa yo de système là donc direction sa yo ap travail, mm -hmm. et j'me dis, là c'est le temps de l'état c'est-à-dire gagner de bagailles pour faire ou pas juste décider maintenant, matin un moun dans l'état La loi sur fonction publique là pas permettre ou faire... Non, le... ou ka transférer ou qu'à transférer certes ou ka, cert, ka mettre en disponibilité sans ou solde pour ça solde. nous va embrasser conséquemment ça veut dire transfert ça fait au niveau et juridiction. Et ça fait 18 mois quand même. 6 mois qu'on côté cap machinerie plus qu'à bon côté me transférer, mettez ça plus bon côté me besoin qu'il y plus pression sur moi parce que même si c'est où cap poser question parce qu'on estimait commissaire un bon en pile. Non, mais fait... m'est m'estimé que parce je que vous même on fait cap que est-ce que. Posez-vous toutes les deux commissaire, est-ce qu'en même temps, ou d'accord, et ou assez, ou, ou assez, y'a un bagage culturel pour qu'on aime, c'est pas parce qu'on moun criminel pour abattre les deux cents fois. Ou fait que ça dit ça là. Non, oui, parce qu'il faut me poser toutes les questions. Mais, où temps, est tout le très populaire? Oui, moi, elle est très populaire. parce Donc, que ça n'a ça. Pas ça. Oui, parce que nous désespérés, parce, parce que nous désespérés. Non, mais parce que nous désespérons. M... C'est où que nous désespérons? C'est où que nous désespérons? Oui, mais c'est où que <rire> D'aller mademoiselle. Ok. Parce que nous désespérons qui fait muscade populaire, ok? <rire> mais si nous ne désespérons pas, pas, j'aime populaire. Ok. Pas un problème. Mais tes ne ici, t'as C'est parce que nous désespérons qui fait muscade populaire, mais c'est pas vraiment bon travail. Mais nous désespérons. Bah, elle la difficile. Le chef-là nous chef dit nous désespérer, oui. Le chef, oui. Le chef a dit. oui. Ce pas un problème. mettez pour papa ici. Vous hein? battez comme chef-là. Ça veut dire que problème qui pose la société, le problème qui dépo, pose dépasser, société, c'est il ne doit pas vouloir retirer commissaire muscadin dans nip parce que il a une popularité il ouais. mm -hmm. mm -hmm. la. <laughs> y a des gens, notamment l'église catholique qui dit que il est empêché bandit venir dans nip là et l'église catholique qui boravon wa oh c'est l'église catholique qui dirige le pays OK L'église catholique diminue justice, la justice a transféré transférer muscade parce que l'empêche divin Ok. Ok. okay. <laughs> oh, C'est l'église catholique. L'église catholique dans toute zone, s'il vous plaît, fonctionne. nous L'église catholique dans le département nord, dans le département l'ouest, mes amis. Le département de l'Ouest, la font j'en tout, dont il y a la fond. non, comme des petits fouilles pour moi. Niam, niam, niam, maïkontri. Continue maintenant, mon ministre. Et donc, on dit l'église catholique d'elle. Bah, dit l'église catholique d'elle. C'est-à-dire, mm -hmm. il a fait li li li libérer au monde dans l'église catholique. Mm -hmm. Et a était et, très reconnaissant de ça. C'est-à-dire, le commissaire a eu un soutien dans la zone. Nan. OK. Le ministre n'a pas l'état comme moi, mais mon citoyen. OK. Il a eu un soutien. C'est pas la justice qui est muscade dans... Non, mais c'est l'Église catholique. Non faut mal pour dans l'Église catholique. Il faut mal pour Il faut faut bien. Il faut bien. Il faut bien. Il faut bien. Il faut bien. Il faut bien. Il faut bien. Il faut bien. Il faut bien. Il Il faut Il faut prend responsabilité. C'est-à-dire. Vous avez la fontan pas capable. La fontan pas certifié. La fontan pas certifié. Je suis confuse. Piret dans la justice, mon Dieu. Il n'est pas certifié, il est toujours là, il prend des décisions. Je suis confuse. Non. Voilà. Il faut me faire un coup de pied dans le ciel des au Jésus là, il font un petit temps, parce que situation compliquée. Complètement. Il pas certifié. Il Maintenant, mais mettez pour nous, ministre. Mettez pour nous. mettez La pas C'est une décision Donc, les gens un petit temps, ils c'est le même temps qui souffert. C'est nous même qui qui souffrent. Si il y a une nécessité retirer le métier à IA. Il y a une IA, il y a En attendant, je ne vois Mais si c'est même moi qui passe cette fia qui a des décisions, qui a des barres, donc d'accord, avec il y légèreté au niveau du gouvernement. Il n'a pas souffert. Non, vous ne pouvez pas me dire ça. Le parquet est indivisible. C'est-à-dire, le parquet a substitué au travail commissaire gouvernement travaille. Jodi a nos besoin un commissaire gouvernement qui est à la hauteur de situations extrêmement difficiles que nous vivons dans Port-au-Prince. Pas de nous besoin. Pas de nous besoin. Pas besoin. Pas de nous besoin. Si c'est au Si c'est au si c'est au deal, mais c'est la loi qui dit est pas... la, non, le parquet est, est indivisible. Moi, même mais est la pas, loi pas, pas mais... Non, est pas ils ont dit. On la loi pas, pas, pas, pas La loi pas Mais, mais contre... Jean-Mouin là c'est la légalité qui font de l'action de l'État. Je ne suis pas venu comme ministre AI. Et puis, pour me décider, et que le parquet n'est pas indivisible, parce que à partir de rapport, de rapport que des gens disent, à partir de choses que les postent sur les médias sociaux, parce que la culture de destruction, c'est de si ah, où que dit ça Yvner oui, C'est où moi, que dit sumel. ça C'est-à-dire, on pas accuser et substituer au ça. pas accuser, on que chaque des preuves. Oui on sous des preuves. Ou écrit ministère justice, même, même gens, tout le monde capte un de, de nous là qui gagnait pour qui qui en plainte pour y opter pour contre tel, tel substitut, contre tel commissaire, ils écrit ministère justice. Adam et comment, et comment? Ah non, C'est-à-dire, je dis, si CSPG river pas certifié et certifié une série de juges, c'est parce que Gain de côté, mon le pas plainte et puis y a étudié dossier, dossiers, y a tel monde qui te telle action, et il n'est pas capable de comme substitut ou bien comme, comme juge ou bien comme commissaire du gouvernement. Donc, c'est-à-dire, bagaille là, pas on procédu... pour nous aller sous richement pour nous faire comme ça. Non, même fini phrase moins. C'est-à-dire, il des procédures. C'est-à-dire, ce n'est pas. Ce n'est pas des calomnies ou bien des bagages sur des réseaux sociaux. C'est l'état nouillé. C'est-à-dire qu'il faut gagner au papier. Et à chaque fois, chaque mm. lundi, en réunion de cabinet, nous gardons tout dossier. Et gagner qui vini qui fait Mais gagner tout, les gens qui ont plainte, ils n'ont pas qu'à faire charge, pour là Parce que dans un droit, ils ont poté plainte, ils ont accusé. Il faut qu'ils aient fait là la Ils viennent là, ils disent, ils viennent, ils ont un avion qui a passé dans le ciel là, ils prennent. Si mon n'a pas capable prouver ça, moun ouais. n'a pas capable, juste parce que moun monde qui font, qui décider ou parlé de parler de monde qui a décrit tout à l'heure, juste parce que mon a décidé et et a besoin de décrit tel monde et puis me prend une pren, décision contre mon Ce C'est pas comme ça l'État fonctionne. c'est pas comme ça la On vie va a été. Nous dit pour nous finir avec le dossier ça, le travail qu'on fait dans le plan, que le peuple a, Approprié le de lit mm -hmm. Malement, man... quand ce que vous vais prendre mais vous avez dit il vous parce que vous avez dit dit que vous avez Effectivement. vous avez dit que vous vous vous vous vous que nous c'est là qu'elle a fini. Il va au bagay non. Mais t'as y a l'en tombe dans mè Bah la gare est net. Non, où dim chaque gombaga y a Chaque gombaga fait pas brûlé. et il y a moi-même il venait ma bzu n'importe qui fonctionne l'État n'importe qui moune qui sont serviteurs publics, ils présomption de bonne foi. Jodia, si vous avez écrit, vous avez non, vous avez a fait pour. Alléluia, bon Dieu. bonne foi, bonne foi, bonne foi mauvais bon <coughs> la si et quoi que je puisse voler, oui, ministre? Eh. Moi-même, je ne peux pas ici, je ne être dans le ministre de la justice. Dans le port de presse. Dans le ministre de la justice, dans le suivant procès. Mal suis procès à frères et soeur, bien aimés l'aime river et puis pipi gambe m malin dans toilette, ministère de la justice <laughs> ou kimbe m seigneur kimbe bagala malin pipi ministère de la justice c'est yeah. joue ça ministère fond la justice sou m, m fè. Frères c'est ça bien aimé. rivez dans le ministère. On dirait ça, t'es à juge au -pice. Impossible. Maintenant, des juges femmes qui est dans le ministère, est-ce qu'on fait karate? <cười> <cười> On a fait noué, Marin goué, ils sont si à avec. Et vous pas là, tout frère, c'est ça. -ce. Ma demande, est-ce que juge joule ou sot ministère nan minister, l'ou l'vé la kayo, yon se m'avek madame, est-ce que yon pa pot pinez nan kaye la? Est-ce que yon pa bay madame yon m'opi man? Comment fait ou moun faire m'avek j'y joule? M'oublie cher yon, kote m'pose t'et m'en question. Ou juge joule, kap deson nan minister la justice, comment moun faire m'avek j'y Toilette, on de la justice, la ça, besoin de pouce, le je bien aimé, suis a je ça tombe, 20 Je tambico. acheter bien aimé. même si je pas c'est deux ans je me suis faire Et puis bon petit pot tambico je vais faire un de tombe. Je me dit, je vais ça pour ne pas faire Yo me pour, retrouvé, je me suis je me suis retrouvé, je me suis nan ti je me suis retrouvé, je me suis retrouvé, je me je me suis je me suis retrouvé, je me suis retrouvé, je poubelle. je suis la je nan suis la je je me suis retrouvé, la, parce suis me suis retrouvé, je depuis le samedi, moi-même la justice, jusqu'à tenir le pays d'Haïti. On continue d'en peuple, il n'y a pas de confiance. Désormais... Ah, mais même mais mais ça, c'est ça. J'ai tout le monde a persoan... écrit pour no. No. Non, C'est Il a pas Ah, mais même mais même ça, c'est ça. Non, oui, Ou non, non. et bien, bien content. Mais tout le C'est-à-dire, non, Yvner, je suis désolé. Yvner, il y a des Il y a des Il y a des... là? mon nan brat l'etat yo just balire parce que comme si il pas au courant des corruption k'ap fèt en bas d'accord. on d'accord on va vinnap vinné secret ou d'ailleurs on avance madame d'accord on allez metté pou peuple haïtien bat kol trop et puis eh ben, ou même ou pas vérifier no, comment me fait pas vérifier ben, vener, a il gien des gien des de, de, de principes c'est à dire et pas dans la rue a nouy n'ap fèt bruit n'ap di aba n'ap di vive sou moun dim ivner Cassez iPad là, font mon montrer comment casser iPad là. C'est-à-dire, bon mon photo iPad là, bon mon ben plainte, vini avec mon témoin qui te ou elle cassez iPad là. C'est-à-dire, si c'est comme ça, pas bon grand monde qui a prêté travail pour vous. Parce que chaque monde a bon bagaille pour régler avec elle, et puis nous prenons bagaille interminable. Il y a une équipe dans le staff qui a regardé il y dans une ligne sur le palais. Ou tout ça, c'est vrai. Mm -hmm. Mais il une réalité en bas. Que nous avons regardé, même gens, moi-même, je m'invite pour nous faire, j'en ai que si vous pour nous avons passer dans la question de sécurité, comme si pour nous faire ensemble avec quoi que nous avons pour moi-même, ou même, ou le ministre l'autre ministre qui voulait, pour nous faire un portail pour nous monter pour aviation. mais on oui. la case, nan, mais nous, nou, nou, si on ça. ou dit moi, non mon cher grand, fait ton on a fait pas ça c'est vrai. ça l'État est normatif. Okay. c'est à dire moi-même m'a là, quand pas avec preuve, m'pas et puis que tu la fait pourquoi nous nous débarquer sur Bien sûr, l'inspection judiciaire a regardé. Qui de le même rapport, il y ça, pas a ça, je ne sais pas, je mais y y des plaintes qui pas, je pour différents commissaires je ne pas, je ne commissaire pas, je ne sais pas, je ne pas, je ne pas, je ne sais pas, je ne pas, je ne sais pas, je je ne parquet pas, je ne pas, nous disons, mais ça nous gagne tout complète Je ne pas cibler les personnes monde, ne pas parler de richement en particulier, je ne pas parler de Muscadé en particulier, je ne vais pas parler de La Fontaine en particulier. Parce que Benayde nous fait travail par nous. Mm -hmm. Et en temps et lieu, nous avons dit, telle enquête aboutie abouti, mais pour là jodia ou vous pas de place là, et ou pas de de ça, fait. Mais parler de... De chef parquet ou bien de parquetier comme ça, c'est on bafoué ça qui font des noix, c'est-à-dire la présomption d'innocence. Je là pour me indiquer, pour m'épingler aucun parquetier, aucun chef parquet, je dis à un et TSF avec rsc Pour la Fontan, c'est vrai, CSPJ n'a pas certifié commissaire La mais nous travaillé sous dossier commissaire Lafontaine. Ah, oui, parce, parce, parce, parce que ce n'est bon pas évident le nous proposons à tous les gens pour profil. <coughs> <l 'on cherche. coughs> parce que ce n'est pas tout a le monde qui est commissaire gouvernement pour port presse. Okay. Mm -hmm. Et dans le contexte nous avons, faut un commissaire gouvernement qui voulait Agit contre bandits autour Parce que par le est extrêmement important dans la lutte contre le banditisme. Le commissaire du gouvernement est le chef de l'action publique. Il est le chef de la poursuite. Mm -hmm. C'est lui qui a mis l'action publique en mouvement. Yeah. Nous travaillons sur ça et nous avons plusieurs mondes, nous avons identifié plusieurs mondes. Dans toutes les une c'est seul avant de nous qui a fait travail. Je n'ai pas dit ça. Ou bah bah, non, bah non, bah dit bah ça. pas dit a fait ça, je pas dit Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit, mais mm. nous tellement pas, les de la lène gardée, nous c'est la fin. Non, non, non, non, non. me dit nous, nous prenons le temps pour nous porter bonne nouvelle. On mm nous -hmm. dit <coughs> avec le mais mon commissaire gouvernement, mes profils-là, pour <coughs> lire et déjà fait l'issue proposition pour, pour me discuter avec le Premier ministre. Parce que c'est pour le Premier ministre, contre signé ça m'a fait. Commissaire Muscadin. On bon finit mm, pour moi... À, pour question, la non, on va finir pour Je dis là, il y a Ce sont des gens qui Je ne dire ça, il ne faut pas me ça, ne pas dire ça. Non, me dire ça. Je ne pas dire ça. je ne pour ça. C'est-à-dire que pas une évaluation. Non, non. un monde qui pas certifié est-ce que nous dans depuis, le CSPJ n'est pas certifié jusqu'à ce que le magistrat, juge d'instruction et l'autre monde dit qu'ils pas siéger à beaucoup, beaucoup. le ministre de la Justice travaille toujours, le premier ministre travaille toujours, mais il continue à poser acte. Mm -hmm, Donc il mm -hmm. y a un problème là. Bon, bon... C'est mon, mon problème depuis le CSPJ pas certifié. Là. Et mm -hmm. c'est moi-même personnellement mm -hmm. qui recevois notre CSPJA. Et il t'a circulé largement sur les réseaux sociaux. C'est moi qui t'ai accusé de réception personnellement de notre CSPJA. Et je mm -hmm. connais la loi, c'est-à-dire pas de recours le CSPJ pas certifié. Mm -hmm. Le CSPJ pas certifié. et nous commençons à réfléchir, moi même à la cabinet, pour nous dire, qui ah. profil nous besoins besoin comme commissaire gouvernement pour au prince. Ah madame, si réfléchir, vous réfléchissons, vous réfléchir toujours mon travail. Donc, nous demandons plusieurs monde qui disent yo pas paré pour ça, mais nous finissons par établir liste. Nous, nous avons changé. Oui, nous avons changé. Mais nous, nous, nous okay. prend tant des fois, nous prend tant quelques fois. Okay. Donc, mais son des problèmes qui passent d'être résolus. Si on posez des mm. conditions pour une commission gouvernement, il faut nous garder. Parce que pour une commission gouvernement, je dis, c'est pour un petit peu d'appréciation. Surtout pour le prince. Si on a posé des conditions, il faut nous garder. Nous, en fait, plus calmes, nous continuons. Parce que, il y du tout. Mou, mou dit pour tout le monde. Il y du pour chaque <coughs> monde, du plus simple citoyen jusqu'au ministre et même au Premier ministre. C'est-à-dire, il y a deux mondes, il pas de problème dans un ça Parce que ce sont zin liés. Ouais. Pour l'État, le département, l'Ouest, la le commissaire, le gouvernement. Il pas candidaté. Non, C'est là, fa... <coughs> pas comme si son pion n'a pas pris ah, le qui... Non, non, non. C'est-à-dire, l'Odi, pour ça ne va pas prendre le C'est le cabinet. de Non, non, proposer ça. Mais l'Odi, pour ça ne pas il faut nom C'est-à-dire, pas un nom qui et le nom pour cela. Mm -hmm. Donc, et nous cherchons de monde, Nous avons un profil dans notre tête. Nous, et puis, bon même, même, même personnellement, je avons fille. Je fille. Et wow. puis, je suis plusieurs wow. filles qui disent non. Wow! <laughs> wow! Wow! Wow! <laughs> hey! Hey! Hey! Hey! bien insolite nous après, je finis la de déclaration mini-justice. Là, et eh justice. mais comment moi peut pas ici imposer? Regardez <laughs> <laughs> l'image, c'est comme ça peut-être pas ici imposer actuellement dans le là, pays d'Haïti parce que, bah, elle bah, a chaud. Bah, elle a compliqué, frère, c'est ce bien, c'est comme qu ça, que si vous en pose l'e? Bah, elle, non, il n'a pas de job Il y a deux choix. soit le peut ou bien, quand peut Et regardez vidéo ça ensemble, grand sang on regardez bien. Donc, dans tout cas, si et sœurs bien-aimés, on une série de petits jeunes garçons. Attends, nous prenons tant, nous pas de filmer. Pa la population a de responsabilité, nous ne pouvons pas faire ça. Donc, nous commencer à préparer des petits poudres. Nous commençons à préparer cocktail cocktails molotov. Nous commençons à camper, Nous ne pouvons pas faire tout Nous ne faire Vous Nous faire ça. Vous faire ça à la pour à Monsieur, chef la vie you can't a little bit of a little bit of a après ça, of a little l'homme of dans little a et me comprendre, même vous nous prenons un petit temps pour nous tendre, mm. peut-être n'va pas comprendre moi tout. Mm. Moi pas qu'à problème avec la population, mm. moi pas qu'à problème avec les frères, mm -hmm. parce que ça m'a pas duré. Dans samedi et jeudi, c'est pas nous qui mettons la donne. Nous qui comprennent de toute nation, run, nous avons la paresse li fait nous vivre stress nous avons fait nous vivre calamité mais m'a dit nous n'ayez pas peur n'ayez pas peur <coughs> vite la mousse si. n'ayez pas peur dans qui ça n'a mettre dife monde n'ayez pas peur, a, pas peur. <coughs> a toi discours ouais, politiciens yo discours autoritaire avec discours gang yo pas différent Chef, gang nabdoune, papa. Autorité, n'a donné pas peur. Autorité n'a pas patience. patience. Mais qui qui là, papa ici Je ne la papa dans le pays. ça. ne suis nous, pas avec nous. Surtout, je ne que Pour ceux qui nous ont nous nous avons une direction que nous n avons cherchée. Nous n'avons pas de problème à aucun. Nous connaissons les de gens nous ont cherchés. Nous connaissons les gens qui nous ont cherchés. Je comprends très formalement. Je dis que pour le gouvernement, c'est lui-même qui parle de l'école ouvrière. Le gouvernement, c'est lui-même qui parle de l'instabilité. Le gouvernement, c'est lui-même qui choisit. Pour point sécurité a monter quatre fois plus. Il a façon pour faire capital. Mm -hmm. <laughs> Moi même je dis nous ça à toute franchise. Mm -hmm. Rete vigilant. Toujours réactif. Mini justice là nous défendre nous chef gang di nous dit nous rester vigilant mon dieu. Je me confuse, pire, red dans ce Mais c'est quoi l'histoire à la fin On là-dessus. Parce que ça a passé là, il n'y pas Moi-même, je n'ai moi, pas fait bac. Moi, oui. je monsieur, quand vous avez prétexte, Maché fait destruction, soi disant, il a démonté les gangs. Hélas. Hum. Ça qui fait mal. Monsieur, Maché, a pris mal les l'écrivain, pour faire fait ça, a taxé, il a 10 000, il a 20 000 dans le commissariat, il a dit que il fait partie de gangs. Et il a connaît très clair. qui est, -ce, qui qui est. -ce? Ça fait mal, pour aujourd'hui en 2023, pour un nègre qui humain, l'a dit que il fait partie des bases de base l'homme. Et pourtant, monsieur, pour un nègre qui dit que il fait partie de pour ne pas prendre même avec un 3-8. Ah, wow. Bon wow! Wow! Monsieur, en six mois ma continuer si à rappeler nous tél t'a parlé côté que m'étais débaqué kay famille c'est même monsieur sa ou Yon nan BLTS plus monsieur qui c'est six mois je dis la, même nek sa ou que ma façon, c'est au même tout la police qui travail, a travaillé pour moi la vie ça monsieur pas de neck qui compte le côté là, mais non. Je n'ai pas choisi de parler, je me suis en silence. Mais mm -hmm. suite à ce que qui ont je ne peux parler aujourd'hui. Je me suis jugé nécessaire de parler. La parle. population n'a pas de problème avec nous. Nous, c'est pour moi. Moi, c'est mm -hmm. pour nous. Wow. Et nous ne sommes pas pa pour moi. Et surtout, universitaire, demain, ils de mal pour nous. Raison, gouverner, nous gagner de nos jours, il tiennent que, faut que toujours jouer des hommes, qui pas honnêtes, pareils, des hommes, pour nous utiliser. Et puis, ils pas qu'à utiliser il ils faut passer pour son pays. Je dis à Simka Moun que enfin, après toute matière, calamité, humiliation, déception, papa, maman, tu prends pour faire éducation. Mm. Pour la politique, dévie, complètement. Ce n'est pas exemple pour personne. Je te très avancé. Même si tu es conçu de la Mangébrae ensemble, je dis à la c'est lui-même qui soi-disant a pris ton gang, qui a pris tout son au pays. Et voilà, tout ce qu'il a fait, chalapajam kamit sous tête. Moi-même, je suis juste pour ton attention, je ne vais pas l'empiler avec France LB. Mm -hmm. France LB, vous êtes directeur de la police. Nous connaissons deux coûts, qui sont PNH et Genève C'est des collègues qui travaillent dans mon moment. Comme vous n'avez pas de conseiller, vous n'avez pas de cabinet et pas de CSPN, vous voyez. Comme bataille, nous connaître. Mais il faut nous nous décagitions, nous nous déjà. Il faut nous comprendre. si facile, je dis à la. ou millions de dollars <coughs> Moi-même, je dis ça clair, monsieur. Envie ne faire, pas de dire qu'il a Tandis a fait, pas de dire qu'il y je ne peux pas, je ne peux pas empêcher nous de payer service renseignement. Mais moi-même, je ne peux payer. Je peux payer et payer le prix de risque. C'est une raison de se piquer avant de faire mal là. Rachel. Rachel. <laughs> Parce que je suis dans malgré la bouche. Des fois, il trahit le maudit langue. Je juste de nous, si nous parlons des populations, Créer moins de sécurité, nous devons créer, reprenons la stabilisation. Moi-même, je ne me pas dit, je pas parce que je connais Vini Soute, il faut que je m'en Ma vie, il faut que je m'en aille. Je pas faire honte, Vikole. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous avez des déclarations, chef de gang vite l'homme qui a parlé ensemble avec Aliyo qui, voilà, qui est dans le gouvernement. Vous avez mis ensemble tout le président. Vous avez travaillé avec Haïti dans le pays ici. Il y ancien sénateur, Jean-Ronel Senatus, qui parlait dans le micro-la-presse, qui fait qu'on est pays a besoin des jours sommet pour capable de retirer la situation de sécurité Il l'autre côté, sénateur Amande, pour OPC, ouvri un compte pour Haïti capable de déposer comme sous pour l'État capable d'acheter matériel pour l'armée avec la police. L'ordre démocratique, déjà, été disponible 5 millions de gourdes. Pour plus de détails, entendez ancien sénateur. C'est le bien qui est capable de gagner pour nous tous haïtiens, quel que soit classe classement professionnels rendent en dans société. Peuple haïtien hein, a constaté que depuis bien des années, mais je le dis à l'invinique, ces morts d'hommes, morts de femmes ou d'enfants n'a enregistré partout à travers le pays. Famille, Obligé à courir, qui quitter Kayo, à cause de gang qui prend contrôle toute zone. Même ministre qui est gouvernement, qui a dirigé là, obligé Jodia à dormir dans l'hôtel par-ci et par-là pour cause d'insécurité. sécurité. garçons garçon jeunes filles, nous y. Qui a l'école, qui fait université, qui apprend métier, obligé à courir quitter le pays, à parce qu'il y a peur pour vivre. Désespoir, il dans figure toute haïtienne et haïtienne. L'école a fait mes portes. L'église, comme l'église, première église baptiste de la rue oui, de la Réunion, a fait mes portes. Machin yu, paka ale yu, se yon pa ka aller dans activité normalement c'est une population qui généralement traumatisée terrorisée par les actes de malvra L'autre démocratique constaté pas gagné aucune mesure que autorité qui la yon prend pour redresser la barque. Sinon, que écrit à l'étranger pour demander intervention militaire. Et nous, tout quoi, réponse monde, réponse Haïti, pas dans priorité pays étranger. Effectivement. L'autre démocratique pas de plaindre devant la presse, devant mm. la population. Mais nous voulons proposer et nous voulons prendre engagement. Proposition, c'est un. Lancé sous pays, un sommet national sur la sécurité. Sommet national sur la sécurité, ça, t'as de réunir. Même CSPN qui n'a tête police là. Même État-major, force de la l'armée. 18 commissaires du gouvernement pré-tribunal première instance dans le pays. 10 et 11 ou 11 directeurs départementaux de la police qui sont dans le pays. Ancien directeur général de la police, ancien commandant d'unité des forces armées d'Haïti tel l'éopard. L'autre pensée, à travers son message, nous avons gagné un ancien premier ministre parce que était détenteur détenteurs de cellules de protection interne du pays. Secrétariat primature, présidence, parlement, à secrétariat technique CSPJ pour assurer la continuité et la permanence de l'État. Nous demandons déjà à OPC pour ces lictamenés débat qu'a fait en temps sommet sur sécurité nationale comme facilitateur nous dit en temps sommet à l'organisation de défense de droit muni représentant magistral AZEC mm. à, à kazek dans l'idée pour nous garder comment nous ca monter ça la loi relé conseil supérieur de sécurité municipale non, c'est so ça, c'est compagnie de téléphone immobilier qui ont un gros rôle pour jouer. Parce que nous tous connaissons que le téléphone, c'est une grosse âme que l'on peut fait un sac le pays utiliser. Nous même dans l'autre, nous avons les architectes du chaos. C'est ça qu'ils ont utilisé et compagnie qui a un rôle pour jouer se mettre à donner place pour les vétérans, haïtiens qui la battu dans l'armée étrangère, qui ont battu dans force police étrangère, pour nous réellement, pour nous faire un pays de l'armée. Ça, c'est dans le premier jour. Dans le deuxième jour, nous devons inviter l'ambassade qui nous a mis mm -hmm. pour nous venir en Haïti, pour nous représenter le pays en Haïti pour nous partager avec nous expertise dans le combat contre eux les guerrillas ben. Mais en plus de ça, il y a bien engagement pour nous pour aider à fermer les robinets pour pousser les armes et les munitions dans le pays. Dans tous les pays, il y a mouvements qui ne commencé pas faire dans les droits. Mais les mouvements cassés il faut que nous cherchons ki qui fait ça sur le sommet y que des décision que nous devons prendre, nous devons compte que le pouvoir qu'il a, a, pas qu'il pas intérêt dans le pays à sécurité. Parce que tant qu'il y a c'est tant qu'il n'y a pas d'élection, tant qu'il n'y a pas d'élection, c'est tant qu'il y a, qu a, qu a prêté plus au pouvoir. Et par conséquent, la population a fait pression sur le monde qui pour le dire. Il y a rapide. un état d'urgence sécuritaire sur tout le pays. Citoyens ont établi, en dans société civile, ça nous même dans l'autre mourir, comité de surveillance citoyenne. Si, pas un contrôle qui fait le droit de nous en Corse, vous rentrer, il faut le connaître pour qui ça Et qui est ce qui connaît pour qui ça C'est citoyen Citoyens ont fait comment C'est par le comité de surveillance citoyenne. Androport, aéroport et frontières terrestres. À l'issue de ce sommaire, nous avons intégré les compagnies de téléphonie mobile dans la bataille. Parce que dans tout pays qui a avancé, nous connaissons comment contrôler la communication mafia a fait avec la mafia par l'église compagnie doit aider dans ça. On fait appel, je ne à l'évité et nous a adopté un plan de sécurité en urgence qui permet permettre la police, l'armée, en condition de facilitation ou de possibilité pour faire réquisition matérielle que l'on besoin N'importe pas côté pour faire face à besoin de sécurité. Une fois que nous faisons ça, nous avons à le dernier point. Et c'est le plus important pour le pays. Il faut nous comprendre la police, la force de la meilleure, il dit n'y a pas de matériel. Mais nous tout connaissons c'est parce que a pas de volonté pour faire matériel. Parce que nous, qui dans l'État, nous connaissons l'État capable de jouer une robe, en tant que GI à travers une rubrique. Une section de redressement pour dire que tout le monde qui a fait des déclarations fiscales que vous pensez biaisé il, y a, il y a redressé ou Là seulement, l'État a capable de jouer un pour acheter deux hélicoptères de combat. Pour la police et la force de l'armée. En tant que droit il y a le même bagaille là. Comme là, il y a ont arrêté pour trois gars. Comme ça a gelé quelque part dans le BRH. L'État a la de pour pour acheter des hélicoptères. Mais je ne dis pas que nous dit, seulement, mais nous-mêmes dans l'ordre démocratique, nous prêts pour nous contribuer. C'est parce que nous pour nous contribuer qui fait nous dit. Nous proposer que nous avons un compte qui l'ouvre. Et nous proposons ce Office Protection Citoyen qui a fait ça. Nous continuons à discuter avec eux. Contre l'on qui l'ouvre pour moi-même qui est avocat. Ou même qui est économiste L'autre là qui est architecte L'autre là qui marche en pistache Ou marche en marché public nous Pour nous dire na Pour na contribuer Dans l'achat matériel Pour aider les policiers à acclamer à faire travailler Et là, l'autre démocratique prend engagement Une fois qu'on l'ouvre, pour Pour contribuer à hauteur de 5 millions de goudes Qui permet de servir une base pour au moins nous avons des hélicoptères, des drones, des gilets par balle, des casques qui a aidé police nous arriver à faire travail. En dernier point, le comité de surveillance citoyenne a fait un travail et élaboré un vrai plan de désarmement et de réinsertion qui permet à ces messieurs qui ont des mais a, tout ne pas mériter de pas mourir. Ils ont trouvé des poses d'âmes, ils ont déposé des âmes, ils ne comprennent pas comment nous sommes dans la société. Ce plan de réinsertion, un plan sérieux, parce qu'il y a un comité de surveillance citoyenne qui a contribué la donne pour dire, pays nous, on ne va pas pays à où vivre. vit. Pabliem dit, sécurité, c'est affaires de toutes. Ou même les journalistes qui la sécurité, c'est affaires de parolier tout. Encontre même pour nous garder comment pays nous capable de vivre. Voilà, mesdames et messieurs, vous a obtenu une déclaration ancienne sénateur, Jorinel Senatus, qui proposait pour que deux jours, so ils sont capable de faire, pour comment nous être capable de retirer le pays, dans la salle de trouver le, le jour et le jour, parce que les gens sont sortis, pour finir de manger nous tous. Mais quand il y a la question qu'il y a posé, vous contribuez pour nous, nous dirigeons que nous sommes tellement voulés. E On par... <laughs> na... ne figures Et Dieu. Si nous et puis sortant de il Il nous. il parle nous. Il Il parle ne pas avec nous. Il Il parle nous. pas ça, c'est vous. L'argent pétrole carré, nous ne partageons pas une explication pire. Nous avons payé, kidnappé n'a e payé pour contribuer pour l'achat matériel par la police. Oh. En tout cas, mes chers frères et sœurs, nous ne en pile, nous ne pas en pile. Mais, pas y mais, ça pays a besoin. Nous besoin d'un petit de conscience pour que nous soyons capables de sortir dans cette situation. Mesdames et Messieurs, nous sommes ancien député 49e législature dans la commune Leïe au Gannes, met dans qui réagit sous question insécurité l'insécurité. Les insécurité insécurités sont d'État en Nouvelle-Denis. Pour le puissant que gagne a pas de pouvoir ou pas de sécurité défié l'État. Si ce n'est pas l'État de a pas de oui, ou pouvez dit, M. gagne plus de gros même parce la police... Avant. Oui. Oui. Mais, vous n'avez pas eu de à tout Vous allez l'être, très pauvre Vous allez à Kaboul, il va là Mais... Il va entraîner, ils va faire équipe, mais il va entraîner. Il des tacticiens, il va faire une stratégie. Vous pouvez saisir un gang grand qui vous a mis On dit que les policiers ont un bout bon de bâton, on dit que 45, qui ont maîtrisé Mais il faut une volonté d'État. Un Je refuse que ni sous président Jovenel Moïse, ni sous le Père Marie-Marie, il n'y a aucune disposition qui prend vrai a fini avec cause d'insécurité. Et je l'ai dit, je le répète et je le maintiens, mm -hmm. l'insécurité qui sévit actuellement dans le pays est une insécurité d'État. Ça veut dire, même de loin, c'est l'État qui a dit l'égalité. Pourquoi on est responsable de la situation des camps de tout le monde l'a dit carrément fédéré été... de, de la fédération bêtises, fédération bêtises, bêtises, de la paix de la fédération de la fédération de la la fédération de Il fédération de la de la de battre là? Ou battre chef? Pas de l'air, 2016-2017, c'est moins de serviteurs qui étaient commissaires pour port prince Ok. Je que dans que je pas à de la même époque, là la même moment. mais tout si à partir de 2018, qui sont venus pour le chef de faire, France, qui sont le pays. c'est un gouvernement bien quand même en l'état, Je me disais, au tété. Moi, je me commissaire que le gouvernement ne gagne un ministre de justice qui est junior, le grand ministre de la Justice, un gros gars des sous de la République, que vous salue. Qui t'a pris les bonnes l'autre pour dire que arrêter ceci, pas arrêter ceci, cela. Parce que ça président, il y a un ministre, il y a un je ne vais pas va gagner un secrétaire d'État sécurité publique en la personne de qui dit il y a tel gang là, tel côté, et nous capables. Si on fait des autres pas arrêter. Wow. Le président privé même, qui était très très bon même dans le temps. Je wow. fait une commissaire par le parce qu'il je ne sais pas si je ne vais pas prendre le même Et de fait, il n'y a pas de fait ça. Et ça te fait que le président encore. Mon président veut retirer la sécurité, les machine, sous prétexte que commissaire gouvernement. dans le dossier Non, le président de crier que cadavre là. Le président le président de la justice, que le cadavre, que le président de la que le que le de de c'est une mesure que je prends en fonction, de, non, moi, en fonction de la loi. Alléluia, bon Dieu. Merci, monsieur Danto. Monsieur tout, -dant -tou, ça va Ça va mettre Danto. a un problème. Qu'est-ce que tu les gens l'église, papiot? Des gars. Il <rire> y a bon monde, frères et soeur. Il y a travail en pile pour le pays. rappelez le gouvernement, ça. Les gens qui ont quitté la pénitence nationale, c'est qu'ils ne sont à pas gagnés à vous rappelez-nous de dossier Calico. Mais tout ce bon. Monde, tout ce bon. Monde. Tout ce Tout est volonté pour faire le pays avancer. OK On a les gens là. Mais maintenant, ton blier, oublié qu'on a mis dans le regret la mort juvenile. Il tirer. Je laissé à nous, j'ai saillé, j'ai nous. J'ai pas j'ai fait on ne J'ai pas j'ai fait un de pas fait Manchette, ça remet dedans Manchette qui peut te couper tête, moun qui pral nan référendum. Nous tout appelons pour insécurité. Dis moun yon pral manchette, yon peut couper tête insécurité. A la kote gade vicieux, messieurs. Madame, mademoiselles, Monsieur, bienvenue dans Haïti, la république des coquets, et c'est sel volé au caprété. Non, bagayo extrêmement compliqué, frère, et ce bien-aimé. Voilà Eh, eh, la dunette. Ou songe lè ou tap installé, madame. Emily prophète comme ministre justice AI D'abî là pour nous dire ou pas t'a pas de justice madame n't'a pas cassé maintenant nous quand même il t'a dit si nous senti si nous pas satisfait de travail gouvernement passé nous oui moi montrer nous qui violence qui t'a gagné bon violence au fait sous hymne là monsieur gonjo kébé hymne là ils ont sacrifié, ils font injustice sur l'hymne national, la joie. Si nous te suivant ça, nous allons arriver là, nous franchement. Président bien aimé, A nous suivre comme ça dit. Plein de l'hymne national qui va être exécuté par mademoiselle Fabienne Juste. Uh -huh. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Allez, qui voit y fait la même mais il la a une justice dans la péninsule, garde l'injustice qu'elle a faite hymne national national. Vous levez, vous le sens. Ma chance, il dit... C'est quoi l'histoire Dans nos rangs, moi je ne traîne pas... Après, après, il y a eu un vrai sac qui passait là, par Madame Sara, puis qu'on chante. Dans le ministère la justice, pas de monde qui qu'on chante. Au moins dans chaque ministère, tu as supposé que les gens gagnent des activités pour chanter. Parce que les nationales chantent toujours, chante, mais au moins il qu'on que les ministère pour ça. Nous pas obligés tant de petites choses. Et puis nous, nous, Et nous, nous, nous, le vin n'a c'est bouillir, figme, péberé. Eh? Et puis nous, juste les villes, chanter, hymne. <coughs> hey, fin chanter pour nous, pour nous monter. Sol, seul, bon. Depuis là, nous, la justice en faiblesse. <laughs> la justice, tape, dit nous, bon, nous, nous, bat, nous, nous, nous, trois. Mettez pour nous, marchons, une, marchons, marchons, marchons. Et le Conseil national a là, dit, il n'y a pas le coupé. ou pas une direction. nous <laughs> pour le pays. Mettez pour nous. Il n'y a pas ma chérie. Bini pour le pays, pour les ancêtres. Et où que avez chanté, assurez-moi. Nous bat bravo vraiment. Non, bat nous battons. Et toi qui saute chanter on dirait que quelqu'un là à qu'il te médecine et puis pendant la manifestation et puis on dit le venir chanter hymne national là, à la pour la vie Nous pas gain pour nous camper encore Nous pas gain pour nous reler encore Quand nous en pire c'est fou toi pas toi Oh bon chien foot bouquet, pas gen côté pour ne prendre frappe encore, nous pas gen fiel pour ne saisir encore, car nous empire c'est fou toi pas Oh bon chien foot bouquet, de go vole, gros volé, petit volé, calais parlementaire c'est nous. Pas de courant, pas de l'eau, pas de route, pas gain justice, pas gain santé. santé, c'est nous. Nous bouquets, nous bouquets, nous bouquet, qui s'en fait na payer. Nous pas vivre, nous presque pas exister. La vie nous en danger. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, pays spécial. Cousin Jonas, Qui rentrait si Bouboutli aux États-Unis l'arrivait, Femme n'a manqué fait fait crise cardiaque, frère, et ça, parce que le fin entre pour un, puis a tout sauvé la le juin Bouboutli, le quitte. Mais si elle manquait mourir dans la relation, elle y font coup de pied dans le pays d'Haïti, elle grand dans, mesdames, mademoiselles et messieurs. a que tout nous as poissons poisson pour croquer dans le gorge, lâche ton poisson, grosse, et ça pour le manger, pour le dix-mâts, dix-grammes, pas peur, c'est Voici, cousin Jonas, mes bien aimé. Lorsque nous nos relations, nous avons des relations, nous avons des relations, nous avons des relations, nous avons des ou chita ou des poisson nous c'est des relations, nous avons des relations, nous avons des vitamine nous avons Amen. nous Amen. pour me a frappé. Pour relations, nous avons des relations, nous Yam yam yam, non restaurant grand dans, ça. dans le restaurant, ça quand même. <laughs> non, je <laughs> mais ce n'est pas pour relation, ok?